On se donne la suite définie par un égale de n puissance 6 moins 30 n puissance 5 plus 170 n puissance 4 moins 450 n au cube plus 548 n au carré moins 240 n. <coughs> si on calcule les premiers 6 termes, u0, u1, u2, u3, u4, u5, sont tous nuls comme la calculette nous montre. Mais le terme suivant, c'est rien que 1440. Et puis ça augmente. Voilà, donc on n'est pas sûr que tous les termes sont nuls, hein, juste les premiers 6. Alors, d'où vient cette astuce Comment on peut fabriquer une suite comme ça La réponse est simple, mais bien sûr, c'est avec la TI 92+, un monstre de calculettes. Parce que un égale 2n, facteur n-1, facteur n-2, facteur n-3, facteur n-4, facteur n-5. C'est exactement ce que la TI-92 plus nous montre. Bien sûr, de nos jours en 2022, on ne fabrique plus des calculettes comme ça. Si vous voulez, n'essayez que de développer tout ça et constatez qu'on obtient la suite en question. Et on constate bien sûr que pour n égale 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Le résultat est nul. Voilà le travail.